ouais suis bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, tranquille, ouais, donc là, comme vous pouvez le constater, la guerre footballistique vient de prendre fin, c'était une guerre absolument dégueulasse, et comme vous pouvez le constater, regardez mon visage, vous voyez, il y a un côté clair, il y a un côté foncé, parce que j'ai souffert, et oui, le Mali vient de se faire sortir. Des parages de la Coupe du Monde. On avait la possibilité de participer à, tout, à notre toute première Coupe du Monde. De toute notre histoire depuis la création de l'équipe nationale. Et on est tombé sur un os tunisien. Hein L'os tunisien, il est pointu, hein Oh là là, nous, on était là en train de manger. On est tombé sur cet os. Toute notre bouche, elle a commencé à saigner. Et on n'arrivait plus à bouger. On n'arrivait plus à parler. Là, le match allait on a marqué contre notre camp. Match retour, zéro. Aucune action, Rien du tout. On ne met que des coups francs. Et voilà où on essaie d'avoir des occasions. Mais bon, là, on espère que cet entraîneur, il va dégager d'une manière littérale. Vite fait. Lui, là, il doit aller dans la cuisine. C'est vrai. Il faut qu'il aille faire la cuisine. Je ne comprends même pas pourquoi il, il est entraîneur, lui. Qu'est-ce qu'il peut entraîner, lui Lui, il va, va éplucher les carottes et les pommes de terre. Magasuba, là, espèce de nul nul Bref, ensuite, comme vous pouvez le constater, le Sénégal euh, a fracassé l'Égypte. Sadio Mane n'a pas terminé de régler le compte de, de, de, Momo, de Mossala, en tout cas cette saison. Il le fracasse en Coupe d'Afrique des Nations. Il lui interdit d'aller en Coupe du Monde. Alors là, on peut dire que Sadio Mane, il n'a aucune empathie pour son ami Mossala. Et ouais, c'est comme ça. Quand tu es Sénégalais et que tu as en face de toi un Égyptien, tu le fracasses, peu importe la condition. Tu comprends Coupe d'Afrique des Nations, finale, fracasse. Bien sûr. Ben oui. Bravo au Gore, bravo au Djigen. Ben ouais, voilà, les Sénégalais, vous avez fait le taf. Le Cameroun. Alors là, je tiens à dire que je tire mon chapeau aux Camerounais. Parce que ce qu'ils viennent de faire, mesdames et messieurs, c'est absolument historique. Incroyable. Vous ne vous rendez pas compte de ce que le Cameroun vient de faire ce soir. Le Cameroun s'est déplacé dans un stade algérien, rempli d'Algériens. Ça dégoulinait d'Algériens. Tout le peuple algérien était là depuis 7 heures du matin. Ils étaient en train de crier alors que les, les équipes n'étaient même pas encore arrivées. Tu entends ce que je te dis Les Camerounais sont arrivés dans cette ambiance là-bas. Et ils sont allés fracasser l'équipe de l'Algérie. Deux buts à un. Tu te rends compte de cette dinguerie Oh lolo dans, tout, dans les toutes dernières minutes. Voilà, les Algériens, ils ont mis un but. À la fin, tu vois, il y avait eu un partout. Et après, ils ont commencé à vouloir gagner du temps. Quand ils ont voulu gagner du temps, c'est ce qui a permis de mettre un petit peu de temps additionnel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Camerounais Ils les ont frappés pendant le temps additionnel. Hein T'as vu la méchanceté du foot Tu vois, quand tu veux faire des magouilles et tout, ça se retourne contre toi. Oh là là, mais Vincent Aboubacar, toi, tu es un sorcier. Hein Donc toi, quand tu disais que les Algériens, ils n'allaient rien faire, toi, tu parlais de, en Algérie, en fait. Tu disais, ouais, ils vont venir, ils vont, ils essayent de se rattraper par rapport à la Coupe d'Afrique, mais ils vont rien faire face à nous. Nous, on pensait que tu parlais au Cameroun. Mais en fait, toi, tu parlais de, en Algérie. Donc c'est là-bas que tu es allé leur montrer. Alors que tu avais mal au talon, tu es rentré vite fait pour courir et puis voilà, tu leur as montré. Choupou il est là, il met des buts, il, il porte son équipe. Franchement, grand, grand, grand, grand respect au Cameroun. Ce que vous avez effectué là, franchement, c'est historique. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont en parler. Mais là, là, ce que vous avez fait, c'est digne d'une grande équipe africaine. Une grande nation de football, elle est capable de réaliser ce genre de prouesse. Et c'est ce que vous avez fait ce soir. Le Maroc jouait contre le Congo. Alors là, qu'est-ce qu'on a pu constater on a pu constater, mesdames et messieurs, que l'entraînement congolais où vous faisiez les serpents là, hein, ça ne sert à rien. Déjà, premièrement, vous n'êtes pas allé en Coupe d'Afrique des Nations. C'est Fali Poupa qui est allé pour vous. Il a fait une prestation absolument magnifique. Là, vous avez la possibilité, là, vous aviez la possibilité d'aller en Coupe du Monde. Vous n'allez pas y aller. Vous allez envoyer qui Kofi Olomide Hein Pour qu'il fasse l'ouverture vous n'avez pas compris que nous, on a besoin de voir une équipe africaine congolaise jouer en Coupe du Monde hein Vous êtes là, vous sortez les ceintures, les meilleurs sapes, tout le temps sapes, crocodile, euh, croco cro je, je, je sais pas quoi, crocodile qui, qui, qui, qui n'a pas de frontières, je ne sais pas ce que vous racontez, des, des, des sapes de malades, mais en matière de football, vous ne pouvez pas performer un peu Vous vous faites frapper par le Maroc comme ça 4, butins, 4 1, 4-1 Hein à Casablanca là-bas ou à Marrakech, je sais pas, c'était où. En tout cas, bravo aux Marocains, vous avez montré aux Congolais que le foot, c'est pas les trucs de serpent. Tu vois ce que je veux dire C'est pas tu te mets au sol et tu, tu commences à dandiner comme si tu étais dans un lit. Tu, tu vois ce que je veux dire Les Marocains, ils ont joué au foot d'une manière propre, limpide, claire. Ils vous ont fracassé bien comme il faut. Et en plus de ça, ils, ils voulaient en plus mettre beaucoup plus de buts. Hein. C'est ça qu'on appelle le respect du football. Et en tout cas, bravo au Ghana, hein, qui a fait un gros match face au Nigeria. On ne va pas se mentir que là, le Nigeria, ça y est, c'est terminé. Eux, ils ne sont que dans la musique. Davido, Burna Boy, le reste, c'est terminé. Voilà, on ne va pas se mentir. Voilà, vous avez une grande histoire de, de football. Nous, vous aviez une grande équipe. Au Bandiga, au lycée, Cocha. on les connaît. À nous tout ça, on sait maintenant. Laissez Bernard Boy, il fait son boulot. En tout cas, grosse force à vous, et puis aussi, grosse force à Cristiano Ronaldo. Vous avez vu, il a failli ne pas jouer sa dernière Coupe du Monde. Il a fracassé la Macédoine, et Zlatan Ibrahimovic ne va pas participer à la prochaine Coupe du Monde. Oh là là, quelle tristesse. Pourquoi Parce qu'il est tombé face à Lewandowski. Parce que lui, il arrête pas de dire, ouais, c'est moi le meilleur et tout, nanana. Toi, tu veux voler les femmes de tout le monde. Parce que là, on a vu quoi, là on a vu que Lewandowski, qui t'a fracassé. Voilà